jeu sur PS1 donc ça c'est un jeu j'ai jamais joué jamais jamais jamais jamais jamais jamais jamais never donc là on va découvrir tout ça ensemble enfin sauf ceux qui connaissent déjà bien sûr Et moi je découvre et suspense, hein, je vous dis pas qu'elle, je sais, vous allez bien voir, <rire> ça va paraître. Alors, ah, je peux dire la langue français. Commencer une nouvelle partie, charger partie. Bah, commencer une nouvelle partie. Hein. Euh... Alors euh, il faut savoir que le jeu je l'ai acheté d'occasion hein, donc euh, peut-être une, une sauvegarde euh... Mais de toute façon vu que j'ai ma carte mémoire à moi ça reste bon hein. Alors le miroir maléfique euh... ah, Vu que je connais pas je vais mettre facile hein, Excusez-moi les gars mais <rire> on sait jamais ah, Comme dans Harry Potter on a un livre au début la belle ma beauté va vite se faner mais je dois d'abord me débarrasser du go gros... mmh. La pâte est prête. Tout ce qui nous manque, c'est Hugo Lunard. Et c'est bonne Ouh, Ça fait penser aux petits poussées. Que je ne gâche pas une petite fête de famille ici. Sors de ma maison Tu n'es pas la bienvenue Oh non Papa Papa y enfermé là. Il ne reste plus qu'à trouver Ugolina. Quand on est méchant, il nous arrive toujours nous des mauvaises choses. Elle va payer cher. Alors, bon, je découvre, on va C'est superbe. Ouf, très original. Je vais le mettre là. Il est sérieux. Oh, superbe. Il est bête. En plus, c'est moche. <rire> Franchement. Alors, ah qu'est-ce qu'il faut que je fasse Ok. Je... Oula, faut que je me méfie du bonhomme de neige peut-être. Hein. Ah non, c'est bon, il fait rien. Donc le but du jeu c'est de sauver le papa là, parce que j'ai mouru. Oula Oui, je savais pas que tu allais me tirer dessus. Laisse-moi tranquille. Oula Il est méchant lui aussi. Je fais comment pour passer là et je vais mourir. Est-ce que je peux me battre Ouais. Comme ça. Peut-être que je me bats contre l'autre aussi, là. Voilà, c'est bon. On va prendre tous les diamants. Alors, par contre, euh, niveau santé, euh, du coup, euh, je sais pas où j'en suis. J'ai pas vu. Là, je me suis pris pas mal de coups quand même. Est-ce que je peux. Euh, non, les boîtes là, Attention, il y a Voilà, un... oh donc je vais à gauche ou à droite euh, On dirait un pot de Nutella là. <rire> ah je peux passer comme ça. Attendez. Ah non, j'arrive pas à grimper, mais. Oui il faut déjà comme ça, tout simplement. Euh... Ouais. Il n'y avait rien en bas là, par là, non c'est bon. Je préfère bien regarder pour voir si je rien. Attendez. Ouais. Peut-être j'oublie des diamants, hein. Oula, mince. Ah C'était moi hein. hey, une. Eh là. Alors je sais pas si les trucs ils disparaissent si on le prend trop de temps ah, pour les attraper. Ça arrive sur certains jeux. Oh bah alors pourquoi j'arrive pas à On a dit pas youpi, on a fait demi-tour là Ah loupé Oh Catastrophe Yuppie". On va passer par là, oh là On va faire aller vers la gauche Ah bah alors <rire> Je me suis pas encore trouvé la main Comment faire Donc Ça on peut rien faire avec un truc... Euh... Ah si, je suis obligé de retourner là-bas en fait. Oh Il a qui est tombé là Non je pense pas mais va ouais, Faut faire vérifier, références, ça met. Ok, mais là il n'y a rien là aussi. Ouais. Oh, attention, il y a un gros méchant là-bas. Ils sont ils sont balèzes mais en fait pas vraiment. autant de muscles ils sont pas si durs que ça à vaincre c'est un peu comme dans le bandicoot, il fait ça là, comme ça alors par contre dans le bandicoot il ramasse pas des diamants mais des pommes Différent quand même, hein, mais à des ressemblances quand même. Euh, ouais, il y a à droite aussi y a des trucs. Faudrait que j'y retourne après. J'active le truc quand même ici. là. Je peux pas passer comme ça. Je pensais que je pouvais passer comme ça. Mais... <rire> ah, de diamants puis tout le temps là. Oh, mince. Je suis oh là, là Oh non. Le, il y avait de l'argent là. Enfin pas d'argent, de des diamants. Ok, donc là en fait y a... <rire> on est venu là juste pour un truc. Alors ceux qui ont déjà joué à là n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires si vous l'aimez beaucoup. Euh... Et jusqu'où vous êtes allé si vous avez réussi à finir le jeu tout ça Moi je le connais pas, je le découvre, j'ai jamais joué. Alors moi j'aime beaucoup les jeux comme ça de plateforme et tout. J'aime bien ça. Ce que j'aime pas trop c'est les jeux euh, plus euh, genre euh, plus de 12 ans, plus de 16 ans, plus de 18 ans parce que euh, c'est trop dur pour moi. Après j'aime bien, euh, je regarde beaucoup GusDuck. Je sais pas si vous connaissez. Si vous connaissez pas, bah, tapez dans la barre de recherche, je vous verrez. C'est un super euh, gamer. J'adore les jeux d'horreur, mais euh, faut pas jijou, joue, sinon on n'avance pas. On n'avancera pas du tout avec moi là-dessus. Je préfère regarder ceux qui, ceux qui s'y débrouillent euh, mieux. Parce que sinon sur la PS4 j'ai quelques jeux d'horreur j'ai Resident Evil mais comme j'ai pas le casque vert euh, parce que j'aimerais bien me le procurer ce serait mieux oh la mince donc Resident Evil c'est un cadeau de mon ami Félix que vous voyez parfois dans les vidéos Le... Eh, je peux pas sauter là Non je peux pas y aller. Ah, par là. Oh là eh, C'est quoi là, le truc là qui, qui s'est mis, qui s'est activé là J'ai la porte qu'elle a à ouvrir. Je trouve le truc. Donc là, la case départ. Il est plus compliqué à trouver le le truc pour ouvrir la porte. Voilà, il est sûrement vers la gauche. Oh Loupé J'ai réussi. Il est là le truc. Ok, donc normalement c'est ouvert maintenant. Je pense que j'ai tout pris euh, niveau diamant. J'espère. Oula, après je sais pas si c'est indispensable. Eh, hey, tiens-moi pas dessus toi. Et en plus il tire sur une petite fillette quoi, cette petite fillette que j'ai là. <rire> Hop. Active moi ça. Hein, qu'est-ce que c'est que ça Ah d'accord. Donc il va falloir faire très vite. Oh là, bah oui mais non <rire> Ok non, j'ai pas compris là, il y a un truc qui m'échappe. il me remis là là faut que je refasse tout ça c'est où ça j'ai déjà fait ça cette partie là ah oui c'est là où il y a le coin de, de Nutella mais voilà. il y a des points de Nutella un peu partout hein. c'est peut-être pas du Nutella mais ça me fait penser hein. c'est de la pâte à tartiner au chocolat en tout cas Que ça vous donne pas trop faim les amis pour ma part ça va Je peux passer qu'il il y a deux boîtes comme ça, voilà. j'ai un peu de mal là. Apparemment, je peux pas par là, que je passe là. Je sais, je sais pas du tout ce que ça veut dire là le truc là, en bas à droite là des fois qu'apparaît. J'ai cru que c'était un genre de timing, je, mais, euh, enfin je pense que c'est un genre de timing mais il va au sens euh, avant et, et non euh, au sens arrière, je sais pas si vous me comprenez. Parce que comme je joue en même temps, ça me compliqué. Hop, oula, c'est de l'eau. On a avec lui. Vous pouvez. Il faudra pas que que je repère tout à l'heure, sinon on sera obligé de tout faire. Moi, je, que je vois aussi niveau sauvegarde. Tu m'as pas eu cette fois, Ah bah il ouais. ah, y a un coeur J'ai 11 ans. Bon mais par contre c'est là où il s'est passé quelque chose tout à l'heure Donc en fait je suis passé euh, là avant que ça se baisse Mais l'autre là bas il est pas actif Et je sais pas s'il y en a, enfin je sais pas combien il y en a d'ailleurs. Ah oui voilà faut que je passe comme ça Bah d'accord vous voyez il joue un euh, accord à sauter. <rire> Eh, c'est pas le moment de jouer, ah non, on a votre papa à sauver, donc euh... Bon, par contre, ouais, j'ai... Ouais. C'est quand j'attends trop qu'il fait ça. Là, il y a quelque chose qui m'échappe. Ah, fallait que je fasse ça, ok. Ah oui, d'accord, c'est bon, j'ai compris. Oh là, attention. Ah, bon, même chose je suppose ouais et puis euh, ouais en fait fallait que j'appuie plusieurs fois et euh, les trucs ils restent comme ça hein, ils retombent pas après hein. donc c'est bon mais il fallait pas que j'active qu'une seule fois en fait ça le truc donc là-bas on a ah si là ça s'est désactivé oui, les bandes Là-bas, euh, j'ai vu qu'il y a un pot de chocolat encore là euh, qui bouge. Il y a un méchant aussi. Ah, voilà, un pont. Ouais, on va le traverser vite fait quand même, hein, c'est jamais. Oh, tu me tires pas dessus, toi, malpoli. Attention, je vais me faire écraser par un pot de Nutella. Ouais. Alors, je sais pas à quoi ça, ça sert ce truc. C'était, euh, je crois, un. Ah oui, je crois savoir. En fait, si je perds, je pense qu'ils me remettre là. Enfin, je sais pas si c'est ça. Ou autre. Donc, ouais, là, il va falloir que je saute sur le pot de Nutella. Um... Oula, oh non, non, non, non, non, <rire> non, non, Non, là franchement je comprends pas, qu'est-ce qu'il faut que je fasse euh, faut que Je monte sur les pots, c'est chaud. Hein non c'est bon. Donc là, j'ai pas besoin d'appuyer plusieurs fois. Je pense que ça va se complique un peu quand même. Euh, là ça m'a activé quoi là exactement, là j'ai pas... pas oublié. c'est bon oh là problème de joystick eh hey oh non je suis tombé dans le vide ah oh, il m'a poussé dans le trou Non <rire> oh, c'est bon je reprends là donc ouais, les, les trucs violet j'ai pris ça veut bien dire ça je pense ça veut dire ça veut, ça veut bien dire que je reprends là si je peux j'attends le prochain point du télé -là. oh là, attention je que j'allais tomber non oh En fait je voulais sauter mais je me suis dit au dernier moment non ça va pas le faire du coup c'est pour ça que je suis tombé c'est mon cerveau qui m'a induit en erreur ah oui j'ai aussi un sac sur la droite moi prendre... bon, j'avais pris tout à l'heure mais c'est juste que comme j'ai comme j'ai comme la feuille, je recommence le niveau du coup euh, j'ai perdu Hop. ah oui, l'objectif de porte C'est l'autre qui m'a poussé dans le trou après. Donc attention Oh Pas gentil ça hein Une peau de Nutella qui sert d'ascenseur. C'est original quand même n'y a pas ta tartine n'y a pas là-dessus c'est normal il y a pas ils ont pas le droit de faire ça sinon ça fait c'est illégal ou la après ça a plus sponsorisé je sais pas comment ça fonctionne les, les règlements marque tout ça c'est assez compliqué quand même attention dégage toi donc le truc vert là je pense que c'est un genre d'élixir et ça me fait récupérer de la vie il y a quoi par là les escaliers qu'est ce qu'on va y trouver au bout Un joueur a dit youpi en montant les escaliers. Ah là c'est un point de pas de sauvegarde de reprise. Enfin si je pense que ça sauvegarde aussi du coup. Enfin, je regarde. Parce que si je perds, ok je reprends là du coup. Mais je sais pas aussi si ça marche euh, au niveau de la sauvegarde. Je regardais euh, c'est quoi dans paramètres. j'aime bien mettre les effets sonores plus fort que la musique donc on va rester comme ça Stéro, stéréo, vibration activée oui on va aller ici comme ça on reprend ah oui j'avais pas vu le Oula, oh pourquoi ils sont allés là-bas De toute façon, je suis obligé d'y aller, donc ça ne change de rien. Ah J'ai attaqué trop tôt, en fait. Du je me suis pris le, le méchant... Le débile. Les méchants, ils sont débiles. Bah alors, si je, fais... si je fais ça à côté, ça se fait pas de marcher. Bon voilà bah c'est un peu plus facile, il y a juste à faire ça et traverser le, le pont. Rien, de... Rien de bien difficile. C'est un jeu pour enfants de toute façon. De toute façon, la plupart des jeux dont je possède, c'est des jeux pour enfants. Donc... Un drone Peter Pan, oui, Yuppie! Hop, je passe. Attention, attention, attention! Attends-toi! C'est bon, right. Attends. Hey, je suis obligé de faire demi-tour parce que. Ils sont allés là, là. Heureusement qu'ils ne vont pas euh, dans le vide là. Je sais pas, c'est marron là. C'est du Nutella aussi. Décidément, je sais pas ce que j'ai avec le Nutella aujourd'hui. Ah, tiens. Enfin, désolé, hein, mais ça me fait trop penser euh, à la pâte à tartiner aussi. La, la plus connue et la meilleure, c'est le Nutella. Donc voilà. C'est aussi la plus chère, je pense. Enfin, non, ça doit pas être la plus chère, mais c'est l'une des plus chères. Comme pâte à tartiner. Hop, à ça. Après, tout ce qui est bio, c'est encore plus cher, je pense. Donc, euh... Alors. Oh là, donc là, ça risque. Oh là. <rire> ça risque d'être un peu plus dur. Donc. On va se la jouer malin. Il y a une boule qui va à gauche. La suivante, elle passe au centre et l'autre est pas sur la droite. Donc il va falloir esquiver tout ça. j'en ai pris connaissance. J'en ai pris connaissance mais je, je prends aussi en compte que ça risque d'être un peu compliqué. Quand même. Bon, faut y aller. Oulala. Oulala. Oulala. Oulala. J'ai je panique. On a réussi. <rire> oh, c'était chaud. C'était chaud cacao. En plus, il y en a encore là-bas. C'est quoi, c'est des grosses noisettes ou quoi Bon, euh... wow. je prends mon souffle et on y va. Oh, je suis dans le vide. Ah, ça va, c'est bon, je reprends là. Oui, mais euh, je reprends le premier. Merde. C'est assez belle et c'est bon. J'avais réussi le, le premier là, mais après le deuxième, j'ai pas réussi. Si ça se trouve, il y en a un troisième en plus, ça va être vraiment. Oh, mais fais pas d'accord à sauter là, concentre-toi. Non, mais sérieux quoi. Ah <rire> euh, je panique, tiens dégage toi. Eh, C'est stressant hein. quand, quand on passe les, les obstacles comme ça. là, Ça, ça sent pas mal aussi à cracher je écoute ça hein, je trouve. En fait, à j'ai pas dû bien sauter par dessus en fait. Va-t'en Non, va-t'en C'est bon, il n'y en a plus les grosses noisettes, c'est bon. Par contre, il y a un méchant là-bas. Encore des étudiants, qu'est-ce qu'on va y trouver cette fois Ah, une sauvegarde apparemment. S'en finit pas Et le papounet alors, je vais le trouver où dans le bureau du gars qu'on a vu tout à l'heure dans la cinématographie, j'imagine, ils l'ont accroché au mur. Déjà, gens ils trouvaient ça beau. Attendez, je pense que je vais plutôt sauter comme ça. Voilà. Voilà, donc euh, du coup, euh, nous voilà avec les grosses noisettes. <rire> C'est pas vrai. Mais en fait, ça va, c'est pas si compliqué que ça, parce qu'en fait, quand, quand on les touche, ça ne m'écrabouille même pas en fait, c'est pas, pas comme dans le Crash Bandicoot. Dans le Crash Bandicoot, ça nous écrabouille direct. Là, en fait, les boules, là, elles nous poussent dans le trou, c'est tout. Donc c'est moins compliqué, euh, le Crash Bandicoot, quand même. De mon point de vue, c'est moins compliqué, je trouve. Oh là Oh là, là. Mais par contre, ne faut pas se les prendre dès le début. Euh... Bon, il faut mieux pas, parce qu'on est tout près du trou. Bon, là, c'est bon. Il n'a même pas eu le temps de me voir, lui. Mais... Il n'a pas eu le temps d'agir, surtout. Sauvegarde. Mmh, il y a des champignons maintenant. C'est pas écouté. Ça l'air d'être des champignons. Alors les gars, je vais m'arrêter là parce que j'ai presque plus de batterie. Vu que j'ai eu un poids de sauvegarde sauve et que mademoiselle joue la corde à sauter. <rire> et ben on va se retrouver pour euh, la suite plus tard. Salut tout le monde!